Bonjour à tous. Si vous avez dans l'idée de continuer dans des filières scientifiques après le lycée, donc comme des classes prépa, licence de maths, licence d'informatique ou euh, IUT euh, type génie électrique, donc voici une série de vidéos qui peut vous intéresser. Donc le but de cette première vidéo est de vous parler de la notion de relation. Alors vous, ce que vous connaissez, ce sont les fonctions ou applications, donc je vous donnerai la nuance entre les deux euh, tout à l'heure, que vous notez comme ça, donc votre fonction, avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, donc on peut représenter comme ça avec des petites patates, et qui a un x, donc va associer son image, donc f de x, qu'on note la plupart du temps y. Donc ici, j'ai X, et ici, j'ai euh, mon Y, et entre les deux, donc la flèche, c'est ma fonction ou mon application. Alors, quelle est la différence déjà entre fonction et application Eh bien, c'est qu'une fonction pourrait avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un élément de l'ensemble, ici, de départ, qui n'a pas d'image. Donc évidemment, quand on met ici D2F, c'est sous-entendu que les éléments, tous les éléments, ont bien une image, donc qu'elle existe. Donc une fonction, c'est que les éléments ont au plus une image. Donc il peut très bien avoir zéro image. Donc lui, il va nulle part. Et par contre, euh, donc quand vous avez une application, c'est que tous les éléments de l'ensemble de départ ont effectivement une image. Remarquez bien que celui-ci n'est atteint par personne, c'est-à-dire que celui-ci n'a ce qu'on appelle aucun antécédent, c'est-à-dire qu'il n'existe personne dans l'ensemble de départ qui a comme image celui-là. Donc très généralement, quand vous étudiez des fonctions à valeur réelle, ici on met un R, on ne s'occupe pas tellement de l'ensemble d'arrivée. Alors avant de parler de la notion de relation ou un terme équivalent correspondance, on a besoin donc de la notion de couple. Donc, couple, ça, vous avez également vu. Donc, la notation, c'est x, y entre parenthèses, donc avec un certain ordre. Le premier et le deuxième, mais c'est une notation. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement Eh bien, c'est l'ensemble avec un premier élément qui est le singleton où il y a juste x et un deuxième ensemble où il y a x, y. Donc, voilà la définition du couple x, y. À partir de là, on peut montrer donc, une propriété. Donc la propriété qui paraît comme ça évidente, c'est que si j'ai un couple égal à un autre couple, c'est que forcément le x, c'est le x', et le y, c'est le y'. Mais attention, c'est une propriété, c'est-à-dire qu'on peut la démontrer à partir de là. Alors, vous voyez qu'ici, comme c'est une équivalence, donc il y a deux sens à montrer. Donc il y a un sens qui va être, bien entendu, très facile. Ici, c'est si x, c'est x', et y, c'est y', forcément x, y, c'est x', y'. Le sens donc qui paraît peut-être plus difficile, c'est euh, donc si les deux couples sont égaux, comment ça se fait que les premières composantes et deuxièmes composantes sont égales. Alors là, euh, simplement oralement, là on ne va pas faire la démonstration complète. Hein, c'est de raisonner par ce qu'on appelle l'absurde, et c'est de dire bah, supposons que x soit différent de x'. Donc si x est différent de x', ça veut dire en fait que si j'ai ça est égal à x' avec donc x x'y', donc ça je reviens à la définition de qu'est-ce que c'est le couple xy, le couple x x'y', et bien si x est différent de x', ça veut dire que celui-là, ça n'est pas celui-là. Et donc par identification, on va réussir à, à arriver à une contradiction. Et donc, si on arrive à une contradiction, ça veut dire que notre hypothèse était fausse, et qu'on a bien x égale à x et on peut continuer pour avoir le, le y. Donc voilà, là, c'est dit euh, rapidement, oralement, mais c'est euh, l'idée ici. Donc, en général, hein, bien, bien voir que euh, quand on a un ensemble xy, c'est la même chose que l'ensemble yx, donc il n'y a pas d'ordre, alors que dans un couple, l'ordre est important, donc le couple xy, ce n'est pas la même chose que le couple yx Alors maintenant la notion de produit de deux ensembles, donc on dit un produit cartésien de deux ensembles et on lit E croix F, donc en mettant une petite croix, hein, donc E croix F, donc quelle est la définition, donc E croix F ça va être un ensemble de couples, donc X, Y, où le X est dans E et le Y est dans F, donc c'est l'ensemble des couples qu'on peut former à partir de E et de F, donc par exemple, est-ce que vous voyez ce que c'est euh, le singleton 0 croix R Et R croix 0. Donc concrètement, visuellement, qu'est-ce que c'est Eh bien, donc si on a R croix R, c'est le plan que vous connaissez. Donc quand on fait un repère, on a bien l'axe des réels, l'axe des réels, et ici l'origine. Voilà. Donc si j'ai le singleton 0 croix R, ça veut dire que pour la première composante, hein, on imagine que ça c'est la première composante, donc euh, ce qu'on appelle l'axe des x, l'axe des y. Donc si le x est à 0 et que je prends tous les réels, eh bien ça correspond donc à tous les points qui sont ici, donc qui ont comme abscisse 0 et qui ont une certaine ordonnée y. Donc finalement ça c'est l'axe des ordonnées. Et bien entendu ça c'est l'axe des abscisses. Puisqu'on a le X ici et le Y est à 0. Donc voilà une façon de noter l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors dans un tableur, donc par exemple ici, vous avez les colonnes AB et 5 lignes. Et bien L'ensemble des cellules qui sont donc ici dans cette plage, on peut le représenter comme l'ensemble AB, croix, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles, donc on note dans Excel A1 jusqu'à B5, hein, mais qui correspondrait en fait à A,1, donc tout ça avec une accolade jusqu'à b 5. Alors un dernier exemple, donc imaginons l'ensemble que j'appelle carte, qui est donc le produit cartésien de trèfle, cœur, carreau pique croix 1 jusqu'à 8. Donc ça, c'est euh, un ensemble avec différentes combinaisons, donc différents couples. Par exemple, cœur avec 7, donc voilà, et, et, etc. Donc toutes les combinaisons. Donc il y en a combien Il y a 4 éléments ici, il y en a 8 ici. 4 x 8, 32. Donc là, j'ai 32 cartes parmi, donc, euh, par exemple, un jeu de 52 cartes. Alors, quelle est la définition d'une relation Donc on va noter R. Donc je vais en donner 2. Donc première définition, une relation c'est un sous-ensemble de E croix F. Donc E croix F, je vous rappelle, c'est l'ensemble des couples X, Y où le X est dans E et le Y est dans F. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas les prendre tous, on va en prendre simplement un sous-ensemble. Alors ça peut être l'ensemble complet, mais a priori c'est un sous-ensemble de E croix F. Donc c'est ça qu'on appelle une relation. Alors, le mot binaire, ça, ça dépend des enseignants. Donc, pour certains enseignants, employer le mot binaire, ça veut dire que ici, c'est pas F, mais c'est E croix E. Donc, on a le même pour le X et le même pour le Y. Et sinon, donc, pour d'autres enseignants, le mot binaire, c'est tout simplement parce qu'on a un couple avec X et Y. Donc, on a deux éléments donc binaires. Alors, des exemples, vous en connaissez euh, des, des milliers, c'est par exemple X est le père de Y, et eh bien la relation entre le X et le Y, c'est est le père de. Donc, est le père de, c'est une relation euh, binaire, donc entre deux éléments. La couleur X est une composante de la couleur Y, à nouveau, on a une relation ici. Donc maintenant en, en mathématiques, hein, vous verrez très certainement la relation qui s'appelle divise, donc qui se note avec un trait vertical. Donc x divise y. Et bien c'est une relation binaire entre x et y. Ou ce que vous connaissez depuis très longtemps. La droite X est perpendiculaire à la droite Y, hein, Donc, quand vous notez des choses comme ça, D1 perpendiculaire à D2. C'est donc également une relation binaire, donc entre deux éléments, où le E, c'est l'ensemble des droites du plan, et le F, donc ça, les droites du plan, et ici également l'ensemble des droites du plan. Donc une autre façon un peu plus précise de définir une relation qui va de E vers F, c'est de se donner donc trois choses. Un ensemble E, un ensemble F et un ensemble G où G est une partie de E croix F. C'est-à-dire que G va être inclus dans E croix F. Alors on notera donc X est en relation avec Y ou en correspondance avec Y au lieu de dire que le couple est dans G. Donc G, pourquoi G Parce que ce sera donc le graphe de la relation. Donc on dit que X est en relation avec Y, E c'est l'ensemble de départ de la relation, F l'ensemble d'arrivée de la relation, et G c'est donc le graphe de la relation. Alors voici un exemple concret, donc je prends la relation qui est X est une composante de la couleur Y. Alors on a l'ensemble de départ qui est rouge, jaune, bleu, l'ensemble d'arrivée qui est orange, vert, violet, et G, donc puisque j'ai besoin d'un triplet, qui va être les petites croix qui sont ici. Donc vous voyez que tout n'est pas rempli. Alors qu'est-ce que ça veut dire « j'ai » ici Donc c'est l'ensemble, où il y a un couple avec le premier élément qui est dans « e ». Donc par exemple, celui-là, c'est rouge. Et l'ensemble d'arrivée, donc c'est « o ». Donc celui-là est bien dans le graphe. J'ai le rouge avec le violet, etc. Et je prends le dernier, le bleu avec le violet. Voilà, donc j'ai simplement les six éléments qui sont ici. Et donc, ça veut dire quoi concrètement C'est que le rouge est bien une composante de la couleur orange, puisque pour avoir du orange, il me faut du rouge et du jaune. Pour avoir du vert, il me faut du jaune et du bleu. Et pour le violet, le rouge et, et le bleu. Donc voilà, ça c'est un exemple de euh, relation donc, entre euh, deux, deux ensembles. Et celui-ci, qui paraît un petit peu plus complexe, donc c'est euh, la relation qu'on a ici, qui est l'entier X divise l'entier Y. Donc par exemple, 1 divise 1, 1 divise 2 divise 3 divise 4 jusqu'à 6. Donc il y a des flèches partout pour le 1. Par contre, le 2 divise 2, mais il divise uniquement le 4 et le 6. Il n'y a pas de flèche vers 3, il n'y a pas de flèche vers 5. Et puis le 3 donc, divise le 6, et 4, 5 et 6 ne se divisent qu'eux-mêmes. Donc il y a une flèche, vous voyez, qui tourne simplement sur eux-mêmes. Donc là, on est dans le cas où l'ensemble de départ, c'est donc 1, 2, 3 jusqu'à 6, et l'ensemble d'arrivée, eh bien c'est également E. Alors, premier exercice, donc je vous donne cet ensemble E, donc ensemble de départ, et qui va être également l'ensemble d'arrivée, donc ce sera E et ce sera F, qui est composé de 4 euh, éléments, donc 4 ensembles, A, B, C, D, donc qui sont représentés euh, en dessous, et on dit que x est en relation avec y si, et seulement si, donc c'est une équivalence, l'intersection entre x et y n'est pas vide. Donc ça c'est l'ensemble vide, donc n'est pas vide. On nous demande de construire le graphe de cette relation, donc euh, en sachant qu'on a ça, donc on appelle ça un diagramme de l'air. Donc voilà, construisez le graphe, donc il faut bien se rappeler ce que c'est que le graphe, donc, de cette relation. Donc vous pouvez faire une pause et je vous donne donc tout de suite la réponse. Donc, première solution, ça va être de représenter l'ensemble de départ donc avec ABCD et l'ensemble d'arrivée, donc également avec ABCD. Donc là, j'ai mon E, là, j'ai également le E, donc qui est en fait mon ensemble d'arrivée. Ensuite, on nous dit... Un élément est en relation avec un autre si l'intersection, donc ici, des deux ensembles n'est pas vide. Donc je regarde le A, est-ce que A est en relation avec A Est-ce que A inter A est vide ben Non, A inter A, c'est A. Donc A est bien en relation avec A. Est-ce que A est en relation avec B ben Oui, puisque j'ai la partie qui est là, qui visiblement n'est pas vide. Donc A est en relation avec B. Par contre, le A n'est pas en relation avec C, puisque vous voyez bien que les deux ensembles sont ce qu'on appelle disjoints. Le B est en relation avec le, le A, et etc. Vous avez compris le principe, le B est en relation avec C, et on complète toutes nos flèches. Donc voilà une première façon de représenter notre graphe, c'est en utilisant donc toutes ces flèches-là. Alors une autre façon de représenter le graphe est donc d'utiliser un tableau. Donc ici on va remettre ABCD euh, sur l'axe on va dire des abscisses, ABCD donc pour l'ensemble d'arrivées sur l'axe des ordonnées, et ensuite vous mettez des petites croix pour euh, à chaque fois qu'il y a une relation entre les éléments. Donc A et A, les deux sont bien reliés, donc avec euh, donc une petite croix ici, et par exemple C avec le B est également relié puisque on a l'intersection qui est, qui est là. Alors, deuxième exemple de relation, donc on va appeler une permutation. Donc on a un ensemble de 6 élèves donc avec des noms différents, qu'on va appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on dit que l'élève X est en relation avec l'élève Y si X donne la main à l'élève Y. Alors On nous donne ce schéma-là. La flèche, c'est la relation. Donc L'élève 1 donne la main à l'élève 3. L'élève 3 donne la main à l'élève 2, etc. Donc l'élève 4 donne la main à lui-même, donc il se donne la main. Donc les, les questions, écrire la relation sous la forme d'une permutation, donc ça c'est pour que vous ayez donc, la notation qu'on utilise, ou les notations qu'on utilise pour les permutations. Donc on va commencer par ça. Donc on peut, première solution, c'est écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 6 élèves, et en dessous, quelle va être finalement l'image Donc le 1 donne la main au 3. Donc le 1 va se transformer en 3. Le 3 a un lien donc avec le 2. Et le 2 avec le 1. Le 4 va vers le 4. Le 5 donne la main au 6. Et le 6 donne la main au 5. Donc je mets une grande parenthèse autour de tout ça. Et voilà donc une façon de noter une permutation. On a bien le 1 avec le 3, etc. Deuxième façon de noter une permutation, donc j'ouvre une parenthèse et je vais commencer avec le 1. Donc le 1 va vers le 3, donc je note le 3 à côté, le 3 va vers le 2, et le 2 retourne vers le 1. Donc j'ai terminé, puisque vous voyez le 2, hop, je boucle ici. Donc voilà, ensuite j'ouvre à côté une autre parenthèse, je repars avec donc le 4, je ne vais pas le mettre puisque finalement le 4 va sur le 4, donc ça ne bouge pas, donc je ne le note pas. Et par contre, le 5 va vers le 6, et le 6 va vers euh, le 5. Donc voilà les deux, deux façons euh, classiques de noter une permutation. Alors maintenant, on nous dit euh, traduire en français la relation, donc une nouvelle relation qu'on va noter R avec un petit 2. C'est comme un, un carré, alors on verra que c'est la, la composée de R avec R. Donc par définition, qu'est-ce que ça veut dire X R au carré y, c'est il existe Z dans E, donc il existe un élève tel que X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Donc vous voyez, on ne va pas directement du X vers le Y, mais on nous dit qu'on passe par quelqu'un d'autre. Il existe un élève qui est en relation avec le X et que ce même élève est en relation avec le Y. Eh bien, ça veut dire que... Cet élève-là sera en relation, donc si je l'appelle X, sera en relation avec un Y si j'arrive à trouver un élève qui est en relation avec euh, donc le X, par exemple ici le 3, il est en relation avec le X, et que ce même élément est en relation, donc donne la main à quelqu'un d'autre. Donc Z donne la main à celui-là, donc ça veut dire que X est en relation avec Y parce qu'entre les deux, il y a le, le Z. Donc là, on nous dit de bah, tracer le graphe de cette relation-là. Donc si je remets 1, 2, 3, eh bien je vois que 1 est en relation avec 2, puisque pour aller de là à là, je suis passé par celui-là, que 3 il va être en relation avec le 1, puisqu'on est passé par le 2, donc le 3 est, passé, est en relation avec le 1, et le 2 va être en relation avec le 3, Puisqu'on passe par un élève intermédiaire qui est le 1. Donc le 2 est en relation avec le 3. Alors vous remarquerez que c'est exactement la même permutation que tout à l'heure, mais de l'autre sens. Donc toutes les flèches ici ont été inversées. Maintenant le 5 et le 6. Donc 5 et 6, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous voyez que 5 donne la main à 6 qui donne la main à 5. Donc 5 est en relation avec lui-même, puisqu'on passe par l'élève intermédiaire, qui est le 6. Donc le 5 est en relation avec lui-même, le 6 en relation avec lui-même. Et pour celui-là, ben, est-ce que 4 est en relation avec 4 Ben oui, puisque 4 va donner la main à 4 qui va donner la main à 4. Donc ici, ça sera avec l'élève 4. 4 donne la main à 4 et 4 donne la main à 4. Donc le 4, il reste avec cette petite flèche sur lui-même. Dernière question, on nous demande de trouver un entier N, tel que, quand je vais appliquer la permutation un certain nombre de fois, je retombe sur l'identité. C'est-à-dire comme si je n'avais rien fait. Donc ça, c'est par exemple un mouvement au Rubicube, Cube, vous le répétez un certain nombre de fois, et vous retombez sur la position initiale. Donc on appelle ça l'ordre d'une permutation. Alors d'après vous, quel est l'ordre de cette permutation alors on voit que euh, celle-ci, elle va être d'ordre 3, c'est-à-dire que si je l'applique une fois, donc je suis en relation avec celui-là, si je l'applique deux fois, je suis en relation avec celui-là, et si je l'applique trois fois, je vais être en relation avec moi-même. Celle-là, elle est, donc par contre, si je le fais pour l'ensemble, si j'applique trois fois celle-là, donc une fois ici, deux fois, c'est ce qu'on a vu ici, on revient sur nos pas, mais trois fois, on va retourner ici. Donc on voit que 3, ça marchera, ça va, ça va bien mettre des petites flèches comme ça pour chacun, mais par contre pas pour celle-là. Bon, elle, on ne s'en occupe pas, elle reste de toute façon bloquée sur elle-même. Donc la réponse, ça va être 6, c'est que si vous appliquez 6 fois, eh bien vous allez donc avoir sur chacun des éléments, donc j'aurais pu le noter ici, 1, 2, 3, vous allez avoir la petite flèche sur chacun, et pour le 5 et le 6, c'est pareil, petite flèche, petite flèche, et pareil pour le 4. Donc là, on aura bien l'identité. Donc le calcul mathématique, hein, c'est ici, il est d'ordre 3, lui, il est d'ordre 2. Il faut trouver quel est, et lui, donc il est d'ordre 1, quel est le plus petit commun multiple entre 3, 2 et 1. Donc en fait, ici, c'est 6. Donc c'est le PPCM ou PPMC de 3, euh, 2 et 1. Alors, exercice un petit peu plus abstrait. Donc, on a une relation sur moins 2, 2 au carré. Donc, ça veut dire que le x est entre moins 2 et 2. Le y est entre moins 2 et 2. Et on nous dit que x est en relation avec y s'ils ont la même image. Donc, si f de x égale à f de y. Est-ce qu'on peut représenter le graphe de cette relation Alors, là, il faut regarder ça tranquillement. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le f Donc, on nous donne la courbe de f. Donc, voilà, la courbe de f qui est définie entre moins 2 et 2 par, donc, cette, euh, cette représentation-là. Alors, on va tranquillement euh, donc, définir déjà pour un x quelconque, donc entre moins 2 et 2, ce qu'on va noter, x avec une petite barre, ça va être les y, donc qui sont entre moins 2 et 2, qui sont en relation avec x. Donc, pour un X donné, quels sont les Y qui sont en relation avec lui Donc, concrètement, imaginons, je prends un X ici. Voilà. Quels sont les Y qui sont en relation avec X Eh bien, il faut que l'image de X ce soit la même que l'image de Y. Alors, quelle est l'image de X ben, Si je suis ici, l'image de X c'est 0. Puisque ici, vous voyez, le violet, on est à la hauteur 0. Donc ça, ça vaut 0. Donc, ma question, c'est quels sont les Y tel que f de y est égal à 0. Eh bien, il y a tout cela. Si je me mets là, par exemple, un point ici, et que ça, je l'appelle y, son image, c'est 0. Si je prends un y ici, son image, c'est 0. Et donc, je vois que si mon x est entre moins, moins 2, moins 1, donc si je prends n'importe quel x là, ou éventuellement ici, eh bien, les éléments y qui sont en relation avec ce x-là, ce sont bah, les éléments qui sont entre moins 2, moins euh, 1, ou entre 1 et 2. Si maintenant je prends un X ici, alors non, je vais prendre, on va dire de ce côté-là, je prends un X ici, donc là, j'ai son image, bon, on va dire qu'elle est à 1, par exemple, ma question, donc là on imagine c'est 1, c'est quels sont les Y qui ont comme image 1 Eh bien, il y a celui-là, y égale à x, et il a bien comme image 1, mais il y en a un autre, il y a celui-là, qui est finalement le symétrique, donc en fait, moins x. Donc y égale à moins x. Donc moins x et x ont tous les deux la, la même image ici, qui est 1. Donc là, on voit que si x est entre moins 1 et 1, alors pas pour 0, puisque pour 0, il n'y aura, aura pas deux solutions, mais il n'y aura qu'une seule solution. Donc si x est entre moins 1 et 1, sauf 0, alors les éléments qui sont en relation avec le x, c'est x lui-même et euh, l'opposé moins x. Hein, donc voilà, si j'ai un x que je me fixe, eh bien, x, son image, elle est là, donc ça c'est f de x, et si je prends l'opposé, donc moins x, eh bien l'opposé a également la même, euh, la même image. Donc Dernier cas, c'est si x est égal à 0, quels sont les éléments qui sont en relation avec 0 Eh bien, il y a uniquement 0. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule valeur qui me donne 0. Alors, on peut représenter, ce... on nous demandait de représenter le graphe. Hein. Là, on l'a on fait, euh... on va dire, en, en version euh, écrite. Alors, on va mettre les x en comme ça, on va mettre le y en comme ça, et le graphique, c'est la représentation, donc, de la relation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 carrés euh, verts Eh bien, ça correspond à la ligne qui est là. Si je prends alors, un x par exemple ici, on a dit que les y qui sont en relation avec x, c'est moins 2, moins 1. Donc moins 2, moins 1, vous voyez, je descends, c'est tout l'intervalle qui est là, donc moins 2 jusqu'à moins 1, ou alors ceux qui vont de 1 à 2. Vous voyez la tranche qui est ici, donc quand je suis en x, c'est toute cette tranche là. Mais comme c'est valable pour tous les x qui sont entre moins 2 et moins 1, donc quand le x se balade ici, c'est la tranche qui est là, quand le x est là, c'est la tranche qui est ici, avec pareil en bas, je me retrouve bien donc avec le carré vert ici, et de l'autre côté, entre 1 et 2, on a également toutes les tranches ici, donc ça fait euh, toutes euh, les 4 carrés. Si maintenant le x est entre moins 1 et 1, donc en excluant 0, donc par exemple si je prends un x ici, on a dit quoi On a dit que les éléments qui sont en relation avec X, il y en a deux, il y a X et il y a moins X. Donc X, eh c'est celui qui est là, hein, donc, ce qui va être sur la première bisectrice, et il y a moins X, donc de l'autre côté, donc moins X, donc celui-là. Donc quand le X est là, j'ai deux éléments Y qui sont en relation avec X, celui qui est là, celui qui est là. Si le X était là, eh bien le Y serait là ou il serait là. Si le x est là, ça fait là ou là. Et donc vous voyez où je veux en venir. On a ici des droites donc, qui correspondent aux, aux relations entre le x et le y. Et le cas particulier, c'est donc euh, ceux qui sont en relation avec 0. Et bien il n'y a que 0 qui est en relation avec 0. Et donc j'ai mis en orange à ce niveau-là. Alors vous avez certainement entendu parler de la réciproque d'une fonction. Donc on note f-1. Donc on va voir quelle est la définition de la réciproque d'une relation. Alors, si on a une relation donc, avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et donc un, un graphe qui est associé, on appelle relation réciproque, donc la relation qu'on va noter R-1, donc euh, évidemment ça ressemble à la notation pour les fonctions, qui va aller de F vers E, donc on inverse le E et le F, avec donc, un graphe qu'on va noter G-1, et qu'est-ce que c'est le graphe G-1 Ça va être l'ensemble des couples Y, X, où X, Y est dans G. Exemple, si j'ai la relation est le paire de, donc X est le paire de Y, et eh bien la relation réciproque, donc R-1, ça sera A pour paire, donc Y A pour paire X. Voilà, donc en français, là, on voit bien la réciproque. La relation divise, donc divise pour les entiers, ça va être quoi Donc si par exemple je dis que 5 divise 10, donc c'est bien la relation binaire avec le X qui est là, ma relation et le Y, et eh bien la euh, relation réciproque, c'est que 10 est un multiple de 5. Alors qu'est-ce que ça signifie, la réciproque de être perpendiculaire donc là, on va revenir à la définition. J'ai une droite perpendiculaire moins 1 à D2. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire que D1, D2, il doit être dans le graphe de cette relation-là. Donc je vais noter le graphe de perpendiculaire moins 1. Alors, être dans le graphe d'une réciproque, ça veut dire que D1, D2, donc il est dans le graphe, si D2, D1... Est dans le graphe de la fonction, euh, la relation d'origine, donc qui nous est perpendiculaire. Mais d2, d1 est dans le graphe de la relation perpendiculaire, ça veut simplement dire d2 perpendiculaire à d1. Hein, dire qu'un couple x, r, y euh, est, est vérifié, ça veut dire que x, y, il est dans le graphe de la relation en question. Donc là, euh, ça, ça veut dire que d2, est perpendiculaire à D1, sauf que D2 perpendiculaire à D1, c'est pareil que D1 perpendiculaire à D2, voilà, euh, on peut inverser les deux. et donc on voit que dire que D1 perpendiculaire moins 1 à D2, c'est pareil que D1 perpendiculaire à D2, et donc finalement, eh bien, la réciproque d'être perpendiculaire, c'est être perpendiculaire. Alors, on peut faire des raisonnements analogues hein, avec euh, parallèle, Donc, ça, c'est être parallèle. La réciproque d'être parallèle, c'est être parallèle. Donc, tout ça dans l'ensemble des droites du plan. Alors, on va, comme exemple, regarder la réciproque d'une permutation et voir que c'est également une permutation. Donc, je reprends l'exemple des élèves qui se donnent la main. Donc, on nous demande d'écrire de, euh, R-1, donc sous la forme d'une permutation. Alors, ça veut dire quoi Donc y, R-1, X, par définition, ça veut dire que X est en relation avec Y. Et donc, en français, Y va être en relation avec le X si X donne la main à Y. Donc le Y est en relation avec le X si le X lui donne la main. Donc par exemple, est-ce que 1 est en relation avec le 3 non, parce que 3 ne donne pas la main à 1. Par contre, est-ce que 3 est en relation avec 1 Oui, parce que 1 donne la main à 3. Donc on voit qu'on doit faire euh, l'inverse, hein, d'où le nom euh, ici euh, réciproque. Donc ça revient à quoi concrètement bah, Ça va euh, revenir à inverser l'ordre des flèches. Donc ici, on inverse l'ordre des flèches. 1 est eh bien en relation avec 2 car 2 lui donne la main. Voilà, et donc de la même façon pour, euh, pour tout le monde. Voilà, donc là, avec le 5 et le 6, donc, on va avoir la flèche dans ce sens-là et la flèche dans ce sens-là, donc ça revient en fait au, au même ici. Hein. Et puis euh, celui-là, bah, ça, euh, ça va être pareil si vous inversez le sens de la flèche. Donc ça veut dire que vous faites par exemple quelque chose comme ça, ça revient à garder la flèche du départ. Donc il n'y a que celui-là qui va bouger. Donc le, 1 va aller vers le 2, donc le 1 va aller vers le 2, le 2 vers le 3, et le 3 vers le 1. Le 5 reste avec le 6, et le 4, je ne l'ai pas noté puisque euh, ça ne sert à rien. Alors passons à la composition de relations. Donc ce que vous avez vu avec les fonctions, c'est f rond g. Alors là, ça marche également pour les relations. Donc j'ai une relation avec l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, donc E vers F, et une autre relation qui va de F vers G. Donc on va définir ce qu'on appelle la relation composée entre R et S, qu'on va noter S rond R, donc on commence bien par le R et ensuite on lui applique le S, et ça va aller de E vers G. Alors, on définit ça comment Ça veut dire quoi Que X est en relation donc, avec Z donc pour euh, S, euh, S rond R. Eh bien, ça veut dire qu'entre les deux, donc le F, puisque là j'ai E, F, G, donc là j'ai ma relation R, là j'ai ma relation S, là j'ai le X, là j'ai le Z, et je mets le Y entre les deux. Il existe un Y entre les deux, tel que x est en relation avec le y, et ce y est en relation avec le z. Donc voilà la définition de la composée de deux relations binaires. Alors, voici un exemple. Donc là, j'ai la relation être perpendiculaire, la relation être parallèle, et je vais faire la euh, composée des deux. Donc euh, là, par exemple, perpendiculaire, rond, perpendiculaire, ça fait euh, parallèle. Donc si j'ai D1, donc perpendiculaire, rond, perpendiculaire, et je vais noter ça D3, qu'est-ce que ça signifie par définition Donc Il faut toujours revenir à la définition. Il existe une droite, donc je vais noter D2, donc c'est des droites du plan à hein, chaque fois, donc telle que D1 est perpendiculaire à D2, et D2 est perpendiculaire à D3. Donc là, j'ai D1, ensuite donc j'ai D2, qui va être perpendiculaire à, à D1, et j'ai D3 qui est perpendiculaire à D2. Donc D3 est comme ça. Et donc ça signifie que D1 est parallèle à D3. Voilà, là c'est euh, dit brièvement, mais c'est pour vous montrer l'idée du perpendiculaire rond-perpendiculaire qui fait parallèle, et on a euh, effectivement la même chose pour les, les, trois, autres, les trois autres cas. Alors, quel est le lien avec le f rongé que vous connaissez Eh bien, imaginez que x est en relation avec y si le y, c'est f de x. Donc là, on revient à la notion que vous connaissez et que j'ai mis à la première diapo. C'est quand vous avez un x ici, vous avez le y qui est son image f de x, donc par une fonction f. Donc imaginez que x est en relation avec y si le y, c'est l'image de x. Et que... Y est en relation avec Z si Z c'est l'image du, du Y. C'est-à-dire qu'on continue avec donc, une petite patate euh, après, et là j'ai le Z et entre les deux j'ai euh, ma fonction G. Qu'est-ce que ça signifie donc X est en relation avec Z en faisant la composée S rond R. Ça veut dire qu'il existe un Y, donc il existe quelqu'un entre les deux, tel que le Y c'est f de x. Donc le y, c'est f de x. Et que le z, c'est le g du y en question. Donc le y est là, hop, il va arriver ici, et là j'ai le g de y. Et oui, mais comme y, c'est f de x, ça veut dire que je peux remplacer ici mon y par f de x, et donc mon z, c'est g de f de x. Et ça, donc c'est ce que vous avez noté, g rond f, de x. Donc dans le cas particulier où la relation binaire c'est y égale à f de x, on retrouve la notion que vous connaissez déjà de f rond g ou de g rond f. Alors petit exercice assez simple, on a la relation a pour paire. Donc x a pour paire y. Donc on nous donne le graphe de cette relation, donc on imagine par exemple x il est là, a pour paire le y. Le z qui est là a pour paire également le y. Donc x et z là sont frères, frères ou sœurs. Hein. Donc on nous demande de représenter les graphes des relations r au carré. Donc r au carré ça veut dire r en r, et puis ici donc r en r en r, etc. Alors là, il bah, faut revenir à la définition, ça veut dire quoi Que x va être r en relation, donc r au carré, avec, donc je vais noter z. Et bien ça signifie qu'il existe entre les deux, donc y tel que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Donc en français, X est en relation avec Z s'il existe une personne telle que X a pour père Y et Y a pour père Z. Alors on va regarder, est-ce que X est en relation avec celui-là Ça veut dire que X il existe quelqu'un tel que x a pour paire y, alors x de toute façon, il a pour pair que, que z, hein, donc le, le y il serait il serait à ce niveau-là, et que y a pour paire z. Ben non, y il n'a pas pour paire z, puisque le y il est là. Donc ça, c'est pas possible. X n'est pas en relation avec le, le z. Est-ce que x est en relation avec celui-là, avec z Ça veut dire que il existe un y tel que x a pour père y et que y a pour père z. Oui, là x est bien en relation avec y parce qu'en fait je passe par un point intermédiaire qui est donc euh, ici ce, ce y là. Donc finalement, une fois qu'on a compris ça, ben, on se rend compte que r au carré ça veut dire a pour père a pour père donc a pour grand père et donc le point qui est là a pour grand-père celui-là, donc le X est en relation avec celui-là que j'appelle Z. Lui a pour père qui a pour père, donc en fait celui-là a pour grand-père celui-là. Et on continue, ces deux-là étaient frères, donc comme ils étaient frères ou sœurs, ils ont le même grand-père. Donc ces deux-là vont pointer effectivement vers la même personne. Et puis on continue comme ça, on passe de lui à lui. Et celui-là, par contre, vous voyez, n'a pas de grand-père. Son grand-père n'est pas dans, dans l'ensemble. On connaît son père, mais on ne connaît pas le père de son père. Donc là, la relation, c'est A pour grand-père. La relation R3, donc, bah, c'est A pour arrière-grand-père. Donc, il faut recommencer. Donc, lui, il a pour père, qui a à nouveau pour père. Donc là, on va aller de lui vers lui. Pareil pour cela. Par contre, les autres... On ne les a pas dans l'ensemble, on connaît le père, mais on n'a pas la suite. Donc il y a finalement de moins en moins de flèches, et la dernière étape, eh bien on ne connaît pas les grands-parents de ces deux éléments-là, et donc on a la relation qu'on appelle vide. Donc là on peut noter la relation grand R4, c'est la relation vide. Alors voici un autre exemple avec ce qu'on appelle donc des bases de données, donc là, on a trois tables, une table avec des élèves, donc E1, E2, E4, des cours et des profs. Alors, un élève peut suivre plusieurs cours, donc l'élève E1 suit le cours C1, le cours C2, et puis bien entendu, des élèves différents peuvent suivre un même cours. Donc E2 et E4 suivent donc, le cours C3, et l'élève E3, lui, ne suit aucun cours, il n'est pas inscrit pour l'instant. Donc on va appeler S cette relation-là. Donc EISCJ, ça veut dire que l'élève EI suit le cours CJ, donc il est en relation avec le cours. On fait la même chose entre les cours et les profs, donc un cours peut être donné par plusieurs profs, donc par exemple au premier semestre, il est donné par le prof P1, et au deuxième semestre par le prof P2. Donc ça, on va noter D, c'est le cours est donné par le prof, donc CIDPJ veut dire que le cours CI est donné par le prof PJ. On va maintenant noter donc la relation X est en relation avec Y. Donc X et Y, ce sont des élèves. Si l'élève X a au moins un prof en commun avec l'élève Y. Donc il faut qu'ils aient un prof en commun, au moins un. Donc par exemple, et si on trouvait un, un petit exemple ici, E2 et E4 suivent le cours C3, donc forcément, ils ont ce prof-là, le prof P2, qui est commun. Ils ont un prof commun, donc on va dire que E2 est en relation avec E4. Et on va noter, donc, CLE, donc ça va être la classe de E, les élèves qui sont en relation avec le E. Donc E est en relation avec le Y. Alors, on nous demande de décrire cette relation donc tilde à l'aide de S et de D. Et ensuite, de déterminer la classe de E1, classe de E2, classe de E4. Alors, ça veut dire quoi Donc, j'ai X... Et ici les profs donc x va avoir un certain prof et y sera en relation avec x si il existe au moins un prof ici qui est commun pour les deux donc si on veut écrire ça ça fait x est en relation avec y c'est la même chose que il existe un prof tel que je peux aller de là jusque là donc c'est x J'applique le S, j'applique le D, donc c'est la composée de S où j'ai ensuite appliqué D, donc c'est D rond S avec P, et le Y est aussi en relation, donc toujours avec D rond S, avec ce même prof. Donc le X et le Y sont bien en relation avec le même prof, donc il existe un prof qui vérifie ça. Bon, donc là, on a commencé à bien écrire avec S et D. Est-ce que maintenant, on peut être un peu plus explicite pour ça eh bien, ça veut dire quoi, la définition de la, la composée de deux relations C'est il existe... Donc là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ben, Il y a les, les cours. Donc il existe un cours tel que X va suivre le cours C, et le cours C va être donné par le prof P. Et pour celui-là, on aura la même chose, sauf qu'il faut faire attention, ce n'est pas forcément le même cours. Si je reprends ce qui est ici, ça veut dire qu'il existe un cours, donc je vais appeler C', tel que Y suit le cours C', et le cours C' est donné par le prof P. Donc si on écrit ça, ça donne cette relation-là. Il existe un prof, il existe un cours tel que X suit le cours C et C donné par le prof. D'accord Donc l'élève va suivre un certain cours qui est donné par un certain prof, donc par exemple P2, et il existe un éventuellement autre cours, donc par exemple l'élève 4, 4 suit le cours C3, et le cours C3 est donné par ce même prof, donc le cours C3 est bien donné par le prof P2. Donc voilà, là on a décrit à l'aide de S et de D la relation euh, tilde. Alors, est-ce qu'on peut déterminer la classe de E1 Donc, qui est dans la classe de E1 Eh bien, bien entendu, il y a toujours E1, puisque E1 suit les cours de E1, donc il a forcément un prof commun avec lui-même. Est-ce que E1 est en relation avec E2 Alors, E1 suit le cours C1. Le cours C1 est donné par le prof P2. Donc là, j'ai C1. Et E2 suit le cours C3 qui est aussi donné par P2. Donc ça, c'est un prof commun. Donc vous voyez que là, ça, ça correspond à mon C, et lui, ça correspond au C'. Donc je n'ai pas forcément le même, le même C. Hein. Donc E2 est en relation avec euh, E1. E3 ne suit pas de cours, donc là, il n'est pas en relation. Et E4 suit le cours C3, et donc il est également en relation. La classe de E2... Alors, il y a E2 dedans, E1, oui, on vient de le voir, en fait, hein, ici, ça va être symétrique. Donc, E1 suit le cours C1, et il y a le prof P2, donc, qui va être euh, commun. Et puis, E2 et E4 suivent le cours C3, donc, forcément, ils ont un prof en commun. Donc, là, j'ai E4, donc, c'est la même, la même classe, et on montre, donc, facilement que la classe de E4, c'est également la même, la même chose. Alors pour terminer, on va montrer deux propriétés importantes des relations. Donc l'associativité. Donc quand vous avez trois relations, vous pouvez regrouper les deux dernières ou les deux premières. Donc ça veut dire qu'on peut très bien enlever les parenthèses et c'est vous qui décidez. Alors sur un petit schéma, donc si j'ai X qui est en relation avec U, donc avec la relation R, U en relation avec Z, donc avec S, et Z en relation avec Y, donc avec la relation T, et eh bien euh, la composée, donc la composée c'est de là jusque là donc ça, ça va être mon T rond S rond R ça revient au même que de passer donc par là, là par le vert et puis après donc, le violet ou de passer par celui-là et de passer par celui-là donc sur le petit schéma, bon, on, est, on est assez vite convaincu maintenant euh, il s'agit de le démontrer, donc de, de prouver que ça c'est vrai donc il faut revenir, comme d'habitude, aux définitions. Donc qu'est-ce que ça veut dire que X, là j'ai réécrit donc celui qui était ici, est en relation avec Y. Donc là, j'ai un une première composition, donc ça veut dire qu'il existe un Z tel que X, donc j'ai recopié le premier élément, donc S rond R Z, et ce Z est en relation c'est avec celui, le T, avec Y. Donc ça, c'est la réécriture de la définition du rond qui est ici. Maintenant, ici, j'ai encore un rond. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que donc, il existe mon Z, donc ça, je l'ai renoté ici, mais il existe un U, tel que X est en relation avec U, et le U est en relation avec le Z. Donc c'est U, S, Z. Et j'ai gardé mon Z qui est en relation avec le Y. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte donc, que les deux euh, derniers, donc U, S, Z et Z, T, Y, ben ça, par définition, ça veut dire U est en relation avec Y. Donc il existe un Z tel que U est en relation avec Z, et Z en relation avec Y, donc le U est en relation avec Y. Et si vous regardez maintenant celui-là, on a le U, on a le U, donc il existe un U tel que X est en relation avec U, et le U est en relation avec le Y. Donc ça, par définition, ça veut dire que X est celui-là, composé avec celui-là, et le Y. Et là, quel que soit donc, le X et le Y qu'on avait au début, on a X avec cette relation-là, donc et le y, c'est la même chose que celui-ci. Alors la dernière propriété qu'on va montrer, c'est la réciproque de la composée de deux relations, donc ça va être r-1 rond s-1. Donc comment on peut faire ça Donc là déjà un petit schéma, j'ai x qui est en relation avec z, z qui est en relation avec y, donc ça c'est s rond r, et la réciproque, c'est « j'inverse toutes les flèches ». Donc la réciproque, c'est de dire si « y est en relation avec z », eh bien, on peut passer par là. C'est-à-dire qu'on commence par s-1, donc on commence par s-1, et ensuite, on lui applique r-1. Donc ça, c'est avec le petit schéma. Maintenant, par le calcul, donc « y je », je vais partir de celui-là, « y », je regarde cette relation-là, et mon « x ». Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire quoi Je regarde donc avec le rond. C'est qu'il existe z tel que y est en relation, donc c'est le s-1 avec ce z, et ce z est en relation avec le x. Maintenant, quelle est la définition de y s-1 z Et bien, par définition, pour rappeler, c'est le graphe qui est en fait symétrique, ça veut dire que z est... Est en relation avec le y et z est en relation donc r moins 1 avec x ça veut dire que x est en relation avec z donc x r z donc là il ya juste à inverser les, les, les deux termes mais une fois qu'on a vu ça donc ça veut dire que x est en relation avec z et z est en relation avec y donc vous voyez, j'ai simplement inversé l'ordre ici. Donc x est en relation avec z, et z est en relation avec y. Mais ça, c'est la définition de x est en relation avec y, et la relation, c'est R rond S. Donc, si je veux le réécrire dans le même ordre que celui-là, avec le y à gauche et le x à droite, eh bien, il suffit de mettre la réciproque. Donc ça veut dire que y est en relation avec x, par rapport donc à cette euh, à cette relation là donc cette relation là c'est bien la même chose que celle là voilà la prochaine fois nous parlerons de la notion de relation d'équivalence donc une notion très très importante en mathématiques à bientôt!